Je m'appelle Lorena, j'ai 22 ans et j'ai été greffée du cœur à l'âge de 6 ans. La greffe de cœur pour moi était essentielle parce que sinon je manquais d'oxygène. J'ai le cœur d'un autre. C'est très lourd tout ça, surtout une opération de greffe de cœur. C'est pas... C'est pas efficace à 100%.